Je prends les pizzas et j'arrive. Dans 15-30 minutes. Allez, à toutes. Bonjour, ça serait pour des pizzas à l'emporter s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez sans viande Alors on a légumes, quatre fromages, thon, saumon, poulet. Euh, euh, euh... Les saumons poussent dans les arbres et les poulets sont des plantes qui s'ignorent.